Allez les j'espère que vous allez bien enfin, moi ça va nickel allez là on est sur un nid de frelons européen sur une toiture dans une cheminée et les frelons ressortent par la cuisine au niveau de la haute aspirante Donc, on est à la cheminée elle est là on va aller voir qu'est-ce qu'il y a on voit quand même qu'il y a du monde on va se rapprocher on va essayer d'enlever le chapeau et voir à l'intérieur ça a l'air tout tout tout petit on dirait alors on va faire le tour de la cheminée faire attention de ne pas tomber c'est vois juste cette partie-là. Pas... Ah ouais, d'accord. Je le vois. Ouais. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais il est. Je sais pas si il est contre jour. Ouais. Il est assez profond quand même. Ouais, on va essayer de poser ça. Alors, on va poser ça là, ça vous permettra de voir. Là, il y a vraiment du monde. Pose les dédés Petite pause sur la vidéo, vous allez voir sur la partie qui va suivre pendant quelques secondes, je vais aller traiter la cheminée, je vais mettre la poudre à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va voir que sur l'intervention, j'ai fait une erreur qui aurait pu me faire très mal. Vous allez avoir les quelques secondes le temps de traiter la cheminée à la poudre. Pour voir l'erreur que j'ai faite sur cette intervention, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi, je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous expliquer mon erreur si vous ne l'avez pas vue. A de suite Ça ouais, va, ça sort blanc. Ça va, le nid est touché. Attention à vous hein Parce que là ça va, ils sont énervés. Hein mmh. Allez tout ce qui est monte. Pas mal d'attaques. Hein. Bon voilà, c'était euh, classique. Les frelons européens, ça se met dans les cheminées, euh, ça rentre dans les maisons, par l'intérieur. Donc ça se retrouve euh, dans les appartements, dans les maisons, à cause de la lumière. Donc ça reste très dangereux. Même si c'est une cheminée qui n'est pas utilisée. On voit qu'il y a du monde, tous les frelons qui arrivent de l'extérieur qui sont énervés. Bon c'était une vidéo euh, rapide Allez on arrive à la fin, j'espère que vous avez vu l'erreur Si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est que j'avais pas fermé ma combinaison complètement Voilà pourquoi j'ai pas fait ça, ben, je pas fait du tout esprit hein. C'est que j'étais en bas sur la terrasse avant de monter à l'échelle en train de m'habiller Et euh, j'avais pratiquement fini, le client vient me voir, me pose des questions euh, Je suis allé même chercher quelque chose à la, à la voiture pour la cliente Et, euh, et là comme j'ai été on va dire perturbé j'ai pas passé à finir de m'habiller, je pensais que j'étais habillé complètement du coup je suis monté en toute sécurité dans ma tête et ça aurait pu piquer donc ce que je veux dire par ça c'est que voilà on fait beaucoup d'interventions dans la journée il y a la chaleur des fois on a un petit manque de concentration et euh, ben, ça peut être très dangereux donc il faut faire très attention dans ce métier pour ceux qui commencent cette année, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'interventions par jour. Donc ça vous permet de bien réfléchir. Vous êtes plutôt content. Mais le jour, vous allez avoir du monde, beaucoup d'interventions. Je vous le souhaite. Et ça va être le speed pour vous. Donc tous ces petits gestes comme ça, il faut vraiment se concentrer. Vous êtes sur une toiture, on se concentre. On monte sur une échelle, on se concentre. Voilà. On s'habille, on se concentre. Là, j'aurais pu me faire piquer. L'année dernière, c'est pareil. J'avais oublié de mettre mes bottes sur une intervention à risque. Euh, je ne l'ai pas fait et j'ai eu une piqûre. Je me suis servi de cette erreur pour faire une petite vidéo prévention. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt les Dédés.